a créé son entreprise mais au début il était finisseur à façon. Le travail lui arrivait à mi-parcours d'une paire de chaussures et il a terminé pour une clientèle. Et à un moment donné il a eu du mal avant d'avoir du travail et il a dit pourquoi pas fabriquer pour moi. Il a fabriqué pour lui et il a vendu ses chaussures. Il faisait ses modèles à lui. Donc avec ma grand-mère ils se sont mis à à devenir fabricant de chaussures. Il a commencé à embaucher des, des patronniers, des coupeurs, des piqueurs, euh, des monteurs et des finisseurs. Mais on faisait que de la chaussure normale. Et un jour, il a eu la chance d'avoir une cliente qui est venue se faire faire des chaussures. Cette cliente avait marché avec une canne, avait des difficultés, il l'a chaussée. Et lui a dit, voilà, dis-moi, je, je verrais bien vous faire une petite modification sous la semelle pour vous faire ceci, vous faire cela. Elle a dit, pourquoi pas Et il s'est trouvé que cette dame-là, une dame qui était très exubérante, est revenue 15 jours ou 3 semaines après, toute heureuse, dire à mon père, regardez, regardez, regardez. Il ben, dit, mon père, elle dit, oui, je vous vois. Il dit, vous voyez pas Il ben, dit, non, je marche en canne. Et, et on a démarré comme ça à faire de la chaussure pied sensible. On était pas orthopédiste. Donc là, il a commencé à aller voir les médecins, euh, des podologues et euh, à chausser euh, le sur-mesure un peu euh, particulier. À l'école, j'ai appris les machines. Et c'est surtout les ouvriers de, la, euh, de mon père qui m'ont formé au travail euh, des machines. Parce que c'est pas dans une école qu'on apprend vraiment à travailler. On a les bases et c'est tout. Gilbert, il faut aller chercher la pièce. Gilbert, il faut aller chercher. Et il y a des, des, un patronnier qui a dit à mon père, il dit non, il faudrait l'envoyer à l'école de la chaussure. Il y en a une à roman Et je suis parti comme ça, deux ans à roman J'ai commencé euh, à aller à l'école, à l'école de la chaussure à Paris. Et euh, donc là, j'ai appris à, à fabriquer les chaussures, à les dessiner, à faire pas mal de choses. Et en complément de cette formation d'école qui est très... Euh, je dirais où on apprend plein de petites choses, mais qui, on n'apprend pas vraiment le cœur de métier. Le savoir-faire, le savoir-être, comment euh, se comporter devant un client. Euh, je me suis formé avec, avec mon père et mon grand-père sur le tas. Mon fils, quand il a pris son affaire, qu'il a monté son affaire, il l'a baptisé Lomain. Cherchez pourquoi Il a un fils qui s'appelle Romain. Et il a une femme qui s'appelle Laurence. Pour moi, c'est magique tous les jours. Je fais le même métier que lui. En plus, c'est du cuir, c'est vivant. Donc, euh, ça me fait super plaisir. Après mon BTS, je travaillerai ici pendant 5 ans. Il y aura 3 ans de passation de pouvoir. Et ensuite, mon père m'aidera pendant encore quelques années pour, pour gérer. Et petit à petit, c'est lui qui va... Euh inculquer son, ses idées, son envie, son développement et, et l'entreprise doit évoluer, donc va évoluer avec lui. J'ai travaillé avec mon grand-père et mon père et avec ma mère, avec mon, ma tante, ma grand-mère, demain mon fils. Donc c'est une entreprise familiale et j'espère qu'elle le restera longtemps et qu'elle perdurera à travers les générations. Je me suis toujours imaginé reprendre l'entreprise et faire leur métier et continuer ce qu'ils avaient commencé. Et quand j'ai vu mon grand-père faire ça, c'était pour moi le rêve. quoi. Et euh, j'ai voulu continuer ce rêve. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est quand on était avec le client et qu'on leur donnait une belle paire de chaussures qui leur, a, qui leur allait parfaitement bien et on les, revoyait, on les voyait partir avec le sourire en nous disant merci. C'est ce que j'aime, rendre service aux gens et leur faire plaisir.